Bonjour, je m'appelle Aurélie, je suis chauffeur poids lourd, livreur. J'arrive au travail euh, bah de bonheur automatiquement. Chauffeur euh, dit livraison de bonheur. Préparation des commandes sur palette, euh, le tri si ça n'a pas été fait euh, pour euh, certains clients. Chargement dans le camion. Après euh, on part pour une matinée, au moins 6 à 7 heures de travail. Et euh, une fois toute livraison euh, terminée, et ben, retour euh, au dépôt. Je kiffe mon métier <rire> C'est une reconversion totale en fait. J'ai passé mon permis euh, il y a sept mois. <rire> j'aime conduire et, euh, et c'est la liberté en fait. On est responsable de nous-mêmes, euh, c'est un réel bonheur. Moi j'adore prendre la route et j'aime partager avec mes clients. Euh, chaque jour c'est la découverte. Euh, j'aime vraiment ce que je fais euh, au jour d'aujourd'hui. Je suis épanouie dans, dans mon métier. Ouais. Le challenge est... c'est d'aller le plus vite possible, <rire> pour moi, moi c'est mon challenge, je me dis bah, plus tôt je suis rentré et... et plus ma mission elle est... Elle est vite accomplie et le client est satisfait puisqu'en fait euh... bah, il est livré de bonheur et pour moi c'est une réussite. Après le permis poids lourd, en fait, faut passer la, la formation FIMO qui permet de pouvoir faire du transport de marchandises. C'est tout ce qui est en rapport avec euh, la co conduite, le déchargement, la sécurité du chauffeur. L'évolution possible, en fait, c'est continuer de passer le, le, les permis, en fait, et passer le super poids lourd pour pouvoir prendre la route et pouvoir voyager un peu plus loin et de nouvelles aventures, en fait.